Bonjour. Bonjour. Vous souhaitez prendre la parole en public avec plus d'assurance Vous souhaitez renforcer votre rôle ou mieux habiter votre fonction Cette formation est susceptible de vous intéresser si vous êtes professionnelle du champ de l'accompagnement éducatif, médico-social ou social. Je suis Ariane Échalier, comédienne de théâtre depuis plus de 20 ans et je vous propose de vous prêter mes outils de comédienne afin que vous puissiez travailler sur votre posture sur la prise de parole, la gestion du stress et travailler aussi sur l'image que vous voulez donner et que vous renvoyez. Nous alternons des temps de pratique, d'entraînement, de jeu, et puis des temps d'échange, de prise de recul, d'analyse groupale pour que l'incorporation de l'ensemble soit facilitée. Nous aurons plaisir à vous retrouver cet automne. À bientôt A bientôt